Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 296 Et qu'est-ce qu'on va faire On va prendre des chutes et on va essayer de faire un truc utile avec Allez c'est parti La première chose à faire est donc de rassembler des chutes viables Et de les classer par taille et par épaisseur J'utilise ensuite ma scie sur table pour recouper certaines chutes trop épaisses. C'est une action qui peut être dangereuse si on s'y prend mal, donc je fais attention et j'y vais doucement. Me voilà donc avec deux lots de deux épaisseurs de chutes retaillées, que je vais passer au rabot pour harmoniser les épaisseurs. Maintenant que le premier lot a été raboté, je fais exactement la même chose pour avoir des chutes toutes à la même épaisseur. Mes chutes sont toutes bien calibrées, je les arrange et vais marquer la future forme du plateau sur les morceaux de bois pour enlever l'excédent. Direction l'acier à onglet pour couper les chutes aux bonnes longueurs. Je réarrange les morceaux de bois par teinte, je vérifie les dimensions et je vais coller le tout. Une ligne de colle que j'étale avec mes doigts et hop, c'est parti pour le collage. Bon, la mise en serre, pour des plateaux comme ça, c'est un poil funky. Il faut serrer suffisamment pour que la colle fasse son effet, mais pas trop, sinon la surface a tendance à s'incurver. Les plateaux avec les chutes plus fines sont encore plus chiantes à mettre en serre, mais avec un peu de patience et en essayant de pas trop bourriner, ça marche sans trop de problèmes. Après quelques heures, les plateaux sont secs, on peut enlever les serre-joints, les ranger et passer à une nouvelle phase de rabotage pour égaliser tout ça. Ici, je travaille avec des chutes, donc je n'ai pas d'épaisseur précise en vue. Mais si c'est le cas, prévoyez quelques millimètres de rab pour avoir un peu de marge lors du rabotage. Le rabotage est fini, une des planches n'y a pas survécu mais je prends mes deux planches survivantes et trace le contour du futur objet. Je commence par couper la hauteur à la scie à onglet. Et enfin, la largeur finale à la scie sur table. Je prends même comme gabarit mon exemple, histoire d'avoir un résultat top nickel à la bonne taille. Un petit tour à la ponceuse stationnaire pour arrondir les angles un peu trop saillants. Et petite séance de ponçage, d'abord avec un grain 120 pour éliminer les petits défauts éventuels. Avant de passer à un grain 240 pour finir le tout avec un toucher tout doux. Vu que ces tablettes vont être trimballées à droite à gauche dans l'atelier, j'ai décidé de vernir le tout avec un vernis standard incolore. Que j'applique au pinceau, que je vais nettoyer ensuite avec du white spirit évidemment. 12 heures ont passé, le vernis est sec, je peux poncer légèrement avec un grain de 140 avant de remettre une couche de vernis que j'ai dilué pour moitié avec du white spirit dans l'espoir que ça sèche un poil plus vite. attendant que le vernis sèche, je fais deux trous dans les deux pinces sur ma perceuse à colonne avec une vitesse adaptée au perçage du métal. Le vernis est sec, ça a pris un tout petit peu moins de temps pour sécher. Je positionne correctement les pinces sur les plateaux et je marque les emplacements des futurs trous. Je perce donc les trous avec une mèche à bois de 4 mm, puisqu'on va utiliser des rivets POP d'un diamètre de 4 mm. Je place donc les pinces, les rivets et hop, rivetage du tout à la main. Et voilà, des chutes transformées en porte-blocs pour des papiers au format A4 que je vais mettre sur les portes de ma grotte pour stocker des papiers importants ou des trucs à faire. Un projet rigolo et utile qui réutilisait du bois qui allait partir à la poubelle, et ben moi ça me plaît. Bon alors, qu'est ce que ça donne J'ai réussi à réutiliser mes chutes qui très certainement allaient partir à la poubelle pour faire deux porte-blocs A4 J'en ai pas ici, ah bah ben si j'en ai un ici voilà, je vais vous montrer. C'est ce genre de machin qui permet de euh, stocker du papier par exemple, là c'est les trucs Quelques petites remarques. Comme vous avez pu le voir 90% en fait de l'épisode c'était couper, raboter, calibrer les différentes pièces pour pouvoir recréer des plateaux. J'avais deux lots de chutes un qui était à peu près euh, un petit centimètre d'épaisseur et l'autre un peu plus fin. Euh, la première chose pour le collage c'est relativement difficile de coller euh, des pièces de bois qui sont vraiment fines. J'aurais pu faire ça d'une autre façon je l'ai fait un peu à la barbare. Ces chutes étaient, étaient tellement fines qu'en en fait bah justement au rabotage final il y a eu un arrachage sur, une des, sur un des plateaux donc celui-là j'ai dû euh, ben, le mettre de côté. Mais en tout cas j'avais deux plateaux qui sont plutôt clean et plutôt propres et que j'ai pu utiliser pour faire mes deux porte blocs J'ai décidé de le vernir puisque c'est quelque chose qui va rester dans l'atelier, qui va être balancé sur des surfaces à droite à gauche. Le vernis c'est sympa euh, mais il euh, y a plusieurs défauts au vernis. Le premier c'est le temps de séchage. Donc c'est une heure pour être sec au toucher et 12 heures pour être vraiment sec. C'est long à attendre. J'ai essayé de diluer un peu le, avec du white spirit pour que euh, le temps de séchage soit un peu plus court. Ça l'a diminué mais de très très peu et j'aurais dû faire ça dans l'autre sens. D'abord diluer, enfin, diluer le vernis avec du white pour que ça rentre bien dans le bois et ensuite utiliser le vernis non dilué. Je l'ai fait un peu dans le sens inverse, ça n'a rien de dramatique, euh, c'est juste pour protéger le bois pour éviter qu'il euh, devienne cracra euh, trop trop vite. C'est un projet simple qui permet de réutiliser ben justement des chutes que vous avez à droite à gauche. Il y avait du chêne, il y avait du hêtre, il y avait des bouts de bois, je ne sais pas trop quelle essence c'est exactement. Mais en tout cas, ben moi euh, j'ai apprécié cet épisode. Plutôt que de balancer du bois, ben, euh, je le récupère et puis euh, j'essaye de faire des choses avec. À part le temps d'attente du séchage du vernis, euh, moi cet épisode je, je le trouve plutôt rigolo et euh, bah, ça m'a permis d'avoir un résultat qui est vraiment propre. Voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien évidemment laisser un message et bien sûr tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbus Tipeurs qui nous envoie tous les mois un petit peu d'argent ce qui nous permet bah, de nous acheter de la quincaillerie comme par exemple les pinceaux ou le vernis et te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà c'est tout pour l'épisode 296 où j'ai transformé des chutes de bois en porte blocs A4 qui vont vachement me servir dans euh, ma grotte. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné envie de faire des choses toi aussi chez toi. Bah, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous